L'apparence est-elle si importante à ce jour Notre société est-elle aussi matérialiste Malheureusement, oui. Pourquoi Je ne sais pas, les, les gens qui jugent sur le physique ou le style ne creusent pas alors qu'en intérieur. C'est tellement plus profond qu'un seul regard ne suffit pas pour comprendre. Est-ce qu'on sait nous-mêmes qui nous sommes vraiment Peut-on savoir ces choses-là Sont-elles aussi abîmées que vous Je ne sais pas, et d'ailleurs, je ne sais pas grand-chose. Êtes-vous abîmé de l'intérieur Pourquoi on s'attarde sur des choses aussi futiles que comment on est habillé ou comment on est coiffé pourquoi sommes-nous si horribles à chaque âge Chaque jour, des gens se suicident ou ils pensent. Parce qu'on leur a fait une réflexion sur ceci ou cela. Pourquoi Pourquoi putain Pourquoi l'humain est-il aussi horrible envers lui-même Pourquoi Pourquoi les gens croient toujours savoir tout sur vous Alors que même vous, vous ne vous connaissez pas entièrement. Alors eux, j'ai envie de rire. Pourquoi quand on me voit, on dit que j'ai l'air gentil Et vous croyez ceux qui disent ça Ça veut dire que je suis innocent que je n'ai jamais rien vécu ou subi. Vous vous trompez, comme souvent. Personne ne peut savoir ce que l'on pense. Par rapport à cette société qui va nous envoyer dans le gouffre d'une terre polluée et trop consommatrice, on a une échappatoire, nos rêves. Que ce soit réveillé ou endormi d'ailleurs, chacun rêve de ce qu'il veut avec qui il veut. Je divague un peu du sujet, mais ce n'est pas grave. L'apparence n'est que si importante par rapport à notre beauté intérieure. Et regardez autour de vous. Il y a des choses belles en chacun de nous. Partout il y a des choses belles. Sinon, comment les gens auraient un sourire aux lèvres quand ils voient le monde et la vie J'admire tellement la nature, car elle se débrouille pour s'habituer à tous les monstres, même les pires qui la détruisent petit à petit, nous, les humains. Heureusement, comme dans chaque chose, il y a des gens ou des choses bonnes qui ne sont pas toxiques, ni pour nous, ni pour cette planète. Je trouve que dans cette bataille contre la pollution, contre les dictateurs, contre la maltraitance enfantine et animalière, contre les meurtres et les accidents, contre les guerres et le sang d'innocents qui coule chaque jour pour rien, ce que vous voulez. Il y a une certaine beauté que l'on ne peut pas décrire, qui montre que l'on se bat nous humains. Peut-être pas tous ensemble, mais on se bat contre des causes qui nous tiennent à cœur. Je veux dire que si pour vous, vous ne servez à rien et que vous faites du mal autour de vous, car vous souffrez que personne ne sait ce que vous ressentez, c'est vrai. Mais merde Vous ne servez pas à rien, vous n'êtes pas seul, et on est tous unis par quelque chose qu'on a en commun. Et oui, je suis peut-être idiot de penser cela ou comme ça, mais on est dans un pays libre, où il y a la liberté d'expression. Alors vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, je ne m'excuserai jamais de dire tout ce que je pense de cette société et de ce monde. Ne vous inquiétez pas pour moi de ce que je pense de vous. Car chacun sait qu'au fond, ce n'est que peu de choses par rapport à tout ça et que personne ne peut vous dire ce que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas. Mais après, ce que je dis là n'est pas important. Car d'après moi, personne ne peut vous juger.